Bonjour à toi cher spectateur, bonne conduite de Jonathan Barré. ça me tentait, on va pas se mentir, ça me tentait comme film, je veux dire Jonathan Barré, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses avec le Palmacho, quasiment que avec le Palmacho d'ailleurs, mais c'est un mec qui a un truc, je veux dire ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui ont déjà entendu un petit peu le gars évoquer comment il travaille avec Grégoire Ludig et David Marseille, ou la manière avec laquelle il conçoit le cinéma, on se doute que le mec a du bagou et qu'il est capable de faire un film. Donc j'avoue que l'idée de voir un film sans l'estampillation palmachot, le avec quand même Grégoire, Grégoire Ludig et David Marseille, mais surtout un film porté par Jonathan Barré en tant que metteur en scène, bah ça me donnait fortement envie. Le résumé pour faire simple, Pauline est monitrice et psychologue dans un centre de récupération de points pour le permis. Mais elle cache un lourd secret, car la nuit, elle se prépare à venger son mari mort sur la route en assassinant les irréductibles dangers des routes bretonnes. Comme le dirait un grand homme, aïe, aïe, aïe, coup dur pour Jonathan. C'est loupé. Je suis le premier à être déçu, hein. très sincèrement. Il y a un truc qui marche pas, qui ne prend pas dans ce film. C'est une comédie qui voudrait également être un film potentiellement genré, qui est hyper référencé. Alors Ça, on l'évoquera, Jonathan Barré metteur en scène, c'est une confirmation, le mec est calé, il sait exactement ce qu'il veut comment il le veut, avec quoi le faire correctement, enfin c'est un cinéaste, un pur cinéaste, mais euh, c'est pas un bon scénariste, et c'est là malheureusement qu'on voit la limite, qu'on avait déjà un petit peu vu dans les Vedettes, mais dans les Vedettes il y avait le côté un peu décalé, et l'humour entre guillemets du palmachot, puisque le scénario était écrit par Marseille et Ludig avec Barré, qui faisait que ça se portait on va dire assez bien, là il y a un truc qui ne matche pas. Je, je trouve le film long, je trouve le film bateau, je trouve qu'il n'arrive pas à être drôle quand il devrait être drôle, je trouve qu'il n'arrive pas à être sérieux quand il devrait être sérieux. Il a constamment le cul entre deux chaises et pourtant, il y a des moments où on se dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne. On dit qu'il y a un peu d'espoir, que le film pourrait être porté par une certaine idée, une certaine mouvance, une certaine passion du cinéma, qui est évidente, qui se rechante à la fois dans le choix de certains acteurs, mais également simplement dans la manière de concevoir l'histoire, dans la manière de jouer avec certains éléments, dans la manière de détourner certains codes pour amener à la fois un côté très cinéphile, mais qui se veut avant tout être un film de pur genre mais en fait il y a la moitié qui marche pas parce que le film se veut avant tout être une comédie, sauf qu'en tant que comédie, il ben, est pas très drôle, donc on est un peu perdu. et on se dit juste que c'est peut-être une erreur de parcours de la part de Jonathan Barré. Il est souvent complexe de réussir à construire et parfaitement mettre en forme deux genres radicalement opposés, et beaucoup d'auteurs ont cherché dans leur catégorie à s'offrir l'opportunité de mettre en relief cela dans des films plus ou moins audacieux où ils auraient pu briller ou simplement réussir leur objectif. Après deux longs-métrages estampillés palma show, Jonathan Barré nous offre sa première réalisation sans cette appellation pour une œuvre maladroite et assez bancale. Un projet de cinéma qui aurait dû être un délire assez jouissif sur le papier en tout cas, mais qui montre rapidement les limitations d'un concept fun au début, mais assez oubliable au fil de son avancée. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Laurent Verriot et Jonathan Barré. Et en fait, c'est là qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Parce que la mise en scène, on en parlera ensuite. Je trouve qu'il y a une dynamique, il y a un rythme, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais alors le scénario, il est lourd, il est pato. il se voudrait à la fois être, on va dire, très influencé par un certain archétype de cinéma d'action américain. Je veux dire, le fait de nous mettre du point de vue de ce personnage-là, qui est une espèce de justicière de la nuit, qui voudrait absolument débarrasser les routes des chauffards, mais qui a pour but quand même la vengeance comme objectif principal, il y a une certaine idée, mais le fait de contrebalancer ça avec une enquête policière à côté qui va faire remonter certains échelons pour découvrir qu'en fait, il y avait une histoire de trafic derrière, enfin, voilà, je trouve en fait que c'est un peu too much. Et au-delà de ça, c'est une structure qui est tellement convenue que si on ne réussit pas à pleinement la transcender, elle devient vite lourde. Et en fait, là, c'est ce qui se ressent exactement. Je trouve que Verrio et Barry n'ont pas réussi à dépasser ce stade-là et ils voudraient, je pense, compenser en ayant, disons, une partie sérieuse, entre grosses guillemets, avec le personnage de Pauline et contrebalancer avec ces deux flics qui seraient vraiment un espèce de duo, euh, pff, un espèce de Miami Vice complètement éclaté de, en, en Bretagne. Enfin, ça, ça pourrait fonctionner en soi, le côté breton qui, re qui rencontre un Marseillais, Enfin, j'ai envie de dire, why not Mais il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui marche pas qui fait que la dynamique n'est pas là, que l'humour n'arrive pas à être assez présent, qu'en même temps le côté sérieux fait parfois un petit peu tâche. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on regarde ça on se dit « C'est con, il y a quand même une super idée à la base. » Alors pourquoi ça prend pas Pourquoi il y a un moment où constamment je me dis « Le scénar est limité et il n'arrive pas à faire progresser les personnages dans le bon sens. » Puis il y a le fait aussi que ben, le concept, il tient 20 minutes de film, et tout le reste en part ailleurs. Et je trouve ça vraiment déso. On sent que la base du scénario de Verriot et Barré se tient. Cela est indéniable et cela se ressent également tout du long du film. Mais on sent également que le récit est un peu trop étendu pour ce qu'il a à nous raconter et surtout, on sent que les personnages ne sont qu'effleurés et rarement pleinement exploités. Dès que l'on sort de l'histoire de Pauline, le meilleur exemple restant ce duo de flics très attachant, on sent que les deux scénaristes se perdent et ne parviennent pas à construire quelque chose autour d'eux. Et encore une fois, c'est bon de le rappeler, ce genre de récit devait être un mélange entre comédie et action. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux. En termes de mise en scène, c'est là où vraiment on se dit que le film avait un potentiel. Jonathan Barré, cinéaste, avec le côté j'ai le champ libre pour faire ce que je veux, je ne suis pas limité par le côté un peu palmachot du logo qui serait présent sur l'affiche comme c'était le cas avec La folle histoire de Max et Léon ou Les Vedettes. Là, ce n'est pas le cas. Il n'est pas du tout limité, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Et là, franchement, il y a des moments où je me dis que le film a de la gueule. Je veux dire, vraiment, on est sur un projet de cinéma qui fait vraiment penser à un mix parfait entre comédie et genre. En termes de pur visuel, en termes de dynamique de jeu, en termes de, de, de comédie pure et d'instants, de frisson, il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs qui marchent vraiment par la mise en scène de Jonathan Barré. Le problème, c'est que derrière, bah, le scénar limite un peu le tout. Ce qui fait que ce qui pourrait être des séquences brillantes deviennent des séquences très anecdotiques ce qui pourrait être une moquerie assez jubilatoire de certaines comédies américaines avec l'instant romantique par excellence, où là, c'est deux poivreaux qui se peintent avec du vin bio complètement éclaté et des huîtres sur le bord d'un quai. Enfin, ça devrait être drôle, ça devrait être décalé, ça devrait être complètement fumé. Alors pourquoi je sens qu'il y a un truc qui limite le tout eh bien, Je pense savoir d'où ça vient. Ça vient d'un élément qui, clairement, je trouve ici, plombe le film. Mais plombe le film de manière radicale, c'est-à-dire qu'on peut sauver la mise en scène, on peut sauver des effets, on peut sauver un travail de chorégraphie, notamment avec les courses en bagnole, on peut sauver un travail de, de, de, de pur jeu comique avec certaines scènes, je pense à la scène avec les Irlandais qui est vraiment l'une des scènes les plus drôles du film. Mais derrière, il y a le montage. Le montage, il y a un souci là, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un gros souci. S'il y a bien un point donc de ce métrage que l'on ne peut pas enlever, c'est que la mise en scène de Barré est vraiment jouissive et particulièrement référencée. Le cinéaste montrant régulièrement pour notre plus grand plaisir qu'il aime le cinéma et qu'il aime se jouer également du cinéma en citant ses grands classiques. Mais aussi, et c'est là que l'on peut également se poser des questions, on sent que le montage pêche par moments. La faute à un manque flagrant de rythme et la sensation qu'il s'allonge et qu'il perd les personnages n'apportant pas l'énergie contagieuse que le récit devrait nous transmettre, mais se limitant simplement à un enchaînement de petits petits effets réussis maladroitement plombés par une longueur excessive des plans. En termes de casting, bah déjà on peut saluer les performances de Grégoire Ludig et David Marseille qui ont un duo qui fonctionne super bien, qui est beaucoup plus en second plan mais qui a une vraie dynamique. Jackie Cario est magnifique dans un espèce de méchant caricatural excessif mais si vous connaissez un peu la carrière de Tchikikario, on sait que depuis Bad Boys, il est capable de faire les méchants les plus caricaturaux et excessifs possibles. De Berman n'a fait que confirmer ça par la suite. Euh, dans les rôles plus tertiaires, on peut citer Thomas VDB, on peut citer au Petit, on peut citer Julien Pestel et Marion Crévaud qui forment un duo excellent. On peut citer David Salès et Ragnar le Breton. David Salès étant égal à lui-même avec une putain de gueule et Ragnar le Breton, il fait du Ragnar le Breton. Il y a un autre acteur que j'ai pas forcément envie de citer parce que lorsqu'il est arrivé, j'avais oublié qu'il était présent et je vous invite à ne pas regarder la page là au ciné. mais quand il arrive, on est plutôt content de le voir. Et il y a donc l'actrice principale. Et là, j'ai un souci. J'adore leur calamie. Vraiment. Mais je pense que quand elle n'est pas forcément parfaitement dirigée, elle peut vite partir en roue libre. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. L'or qu'elle a mis est, comme à son habitude, vraiment bonne. Mais il faut bien avouer que le personnage qu'elle joue semble souvent laissé en roue libre, donnant l'impression que l'actrice, par moment, bah, en fait un peu des caisses. Au bout du compte, bonne conduite est décevant. Vraiment décevant. Pas dans le sens où c'est un film qui est purement et simplement mauvais, c'est un film qui a tous les bons outils pour réussir, mais qui a un très mauvais scénario. Un mauvais scénario plombé par un rythme et un travail du montage très bizarre, qui nous perd un peu, mais c'est porté par un cinéaste qui est tellement passionné parce qu'il a envie de convoquer en termes de cinéma et de cinéphilie, et par des acteurs qui sont quasiment tous convaincus par le projet, que c'est vraiment décevant. Bonne conduite de Jonathan Barré, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous le conseiller de le voir en salle. C'est pas ouf, c'est pas transcendant, et je trouve même qu'à côté les vedettes avaient un petit peu plus d'ambition. Déjà les vedettes je trouvais que c'était un peu limité, mais je trouve qu'au moins les vedettes atteignaient une partie de son objectif. La bonne conduite n'atteint même pas une partie de son objectif et passe un peu à côté de l'idée de faire une comédie d'action avec du polar derrière. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage. A plus